Oh. Oh. Oh. Allons une sortie de Allons sortir sortie démonstration. Allons sortir sortie démonstration. Allons sortie oh, oh. de discord. Moi, moi, moi, je vais Je sais la moi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas la routine tu la routine. Le, le, le, le, le, le Le, le, le. Oh. Oh. Que vous Entries, je comprends plus les entrées Mon Hugo ma trahi Mon Hugo m'a trahi Mon flag à chaud je place On feuille place place boîte Dans tous les cas je te déboîte Mon sabre mon sable, a trouvé sa place, trouver sa place Trouver sa place, trouver sa place On dit qu'ils sont pas qu'on cool les mioche Pour le yalo frérot faut, faut y aller Faut, faut y aller Totalement pas le cœur Totalement pas le cœur qui bat le seul qui traque, tout même pas le... Pas. tout te demande pas le seul qui craque, je te pas le seul qui je te pas le cœur qui batte rider, j'avale l'asphalte, l'asphalte, l'asphalte, je suis rien au panthéon et pas toi, et pas toi, et pas toi, et pas toi, je suis rien au panthéon au... les gars qui disent quoi que les gars qui disent quoi que be. ils sont accrochés, leur tête accrochée au manoir T'es la reine, t'es la plus belle. T'es la reine, mon cœur. Mon cœur a sauvegardé sa place. Moi, c'est la nuit sur le balcon. Je peux pas me Je Je pense à toi. J'essaie de me calmer avec des à mais Je pense est trop lourd. Mon à est Je lourd. Mon Je pense à toi. calmer avec